Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau timelapse, pour un nouveau dessin, cette fois-ci sur Nick de Zootopia. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de ce dessin C'est parce que euh, j'ai vu la vidéo d'un gars euh, qui est abonné à ma chaîne, Lucadro, si tu passes par là, salut, je vous mettrai un lien dans la description, de euh, Judy, euh, du même film, et euh, ça m'a donné envie de, de faire euh, moi aussi quelque chose sur ce film. Euh, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé euh, quand il est sorti il y a trois ans déjà euh, et puis euh, et puis voilà ouais. du coup je m'en suis souvenu j'ai fait ah ce serait une bonne idée puis j'ai fait un peu mes recherches et il euh, y a le 2 qui va sortir en 2021 <rire> non je suis pas ce c'est pas vrai <rire> je suis plutôt content du dessin euh, j'ai réussi à le faire ressembler un petit peu au personnage du film. Euh, c'est un bon hommage que j'ai réussi à faire, je suis content. Bon, il aurait pu être mieux, mais voilà. Euh, parce que je pense qu'il y a quelques soucis de proportion peut-être, mais encore c'est pas trop trop flagrant, ça va. Euh, j'ai aussi. Enfin je suis aussi revenu à une ancienne méthode pour faire les ombres, qui rend le dessin euh, un peu minimaliste. Vous le verrez euh, juste après. Je trouve que ça a son style Oui, je trouve ça va, c'est bien Je suis content <rire> J'ai eu un peu de soucis avec euh avec ça là, les, les poils, j'ai un, un peu du mal. <rire> que ce soit les cheveux, les poils, ou... Faire un peu de texture comme ça, Faut que je m'entraîne à faire ce genre de choses, parce que... <rire> enfin bon, voilà, j'espère que le dessin vous a plu. Euh, si c'est le cas, abonnez-vous, aimez la vidéo, et puis partagez... Euh, partagez la chaîne autour de vous, ça me ferait plaisir. Euh, si vous n'avez pas vu toutes les vidéos cliquez sur la playlist ici, et puis euh, merci d'avoir regardé, et à samedi.